Tout d'abord, pour ce défi, on vous demandait de faire en sorte que qu'Ozobot avance d'un pas à la fois. Donc, dans les mouvements au niveau 3, on retrouve ce bloc qui nous permet de faire justement avancer le robot d'un pas à la fois, ce qui est l'équivalent d'un centimètre. On aurait pu aussi aller au niveau 4 dans les mouvements et prendre la valeur correspondante en millimètres, ça aurait été une autre possibilité. Euh, maintenant, on ne veut pas que le robot ne fasse qu'un pas. On veut qu'il avance indéfiniment jusqu'à ce que certaines conditions soient respectées. Donc, si on veut qu'il avance indéfiniment, on va aller chercher notre bloc « répéter toujours euh, ». Donc, ça, ce sera le, la première partie de ce, du programme qu'on vous demandait de faire. Par la suite, il y a certaines conditions à respecter. On va aller chercher le bloc euh, qu'on vous proposait d'utiliser euh, pour l'explorer ici. Donc, le bloc euh, qui va nous permettre de dire que si la couleur de la surface est noire, comme, vous, comme on vous le demandait dans le deuxième énoncé, on disait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. On veut que la lumière supérieure s'allume en vert. Et on veut également qu'il y ait une rotation euh, de 90 degrés à gauche. Donc, je vais cliquer sur « Gauche ». Et je vais en profiter pour vous dire qu'on aurait pu aussi cette fois aller au niveau 4, aller dans les mouvements et prendre une valeur en degrés. Mais si on reste ici au niveau 3, euh, si on va au troisième onglet, donc celui-ci, le glossaire, et si vous cliquez sur n'importe quel bloc, on va vous donner des informations sur ce bloc-là. Donc ça nous permet de savoir que à gauche ou à droite, la rotation sera de 90 degrés. Donc c'est intéressant, ça permet d'explorer certaines propriétés des blocs. Euh, on poursuit ici, donc on demandait ensuite que la lumière supérieure s'éteigne Donc ça c'était notre deuxième énoncé Pour le troisième énoncé, puisque je sais qu'il y en a d'autres qui vont suivre Je vais reprendre ce même bloc là, pour faire un espèce de programme, juste ici Pour faire un programme qui sera un peu fait en forme d'une poupée gigogne. Donc le troisième énoncé euh, disait, si la couleur est bleue, la lumière supérieure va s'allumer en bleu et cette fois-ci, on a euh, la demande de faire de petits cercles à la vitesse de votre choix. Donc, les petits cercles, c est, c est, euh, ce bloc-là est dans les mouvements. Euh, vous pourrez vous amuser à venir faire des tests sur les différentes valeurs qu'on peut faire changer ici. On demandait encore une fois que la lumière supérieure s'éteigne. Voilà pour cette partie. Ensuite, pour l'énoncé suivant, je retourne prendre le même bloc qu'on utilise depuis le départ ici pour nos conditions. On nous dit si la lumière, la couleur pardon, de la surface est blanche, nous allons faire en sorte que Ozobot allume sa lumière supérieure en blanc. Donc c'était tout pour cet énoncé-là. Et pour le dernier énoncé, puisqu'il n'y en a pas d'autre, cette fois-ci je pourrais prendre seulement ce bloc-là. Ici la couleur de la surface. Et rouge, c'est ce qu'on demandait ici. Que veut-on? On nous demande que la lumière, euh, en fait, qu'il y ait un, un effet de lumière, feu d'artifice. Voilà. Et aussi, on nous dit qu'on veut qu'Ozobot sorte de la boucle. Donc, je vais aller chercher un bloc qu'on n'avait pas encore utilisé dans les boucles, sortir de la boucle. On pourrait le mettre ici. Concrètement, ça ferait exactement la même chose. Là, le, le, le robot ferait exactement le même comportement que si je le mets là. Mais dans une logique de programmation, c'est plutôt ici qu'on viendrait le mettre. Parce que la dernière phrase que vous avez, le dernier énoncé, nous dit, si la couleur de la surface est rouge, je veux que le bot... Allume les lumières feu d'artifice, fasse l'effet feu d'artifice et sorte de la boucle. Donc ces deux énoncés-là font partie de ce qui est demandé dans l'énoncé si la couleur, dans ce cas-ci, dans votre problème, si la ligne était rouge. Donc c'est plus logique dans la, une pensée de programmation de le déposer là. Euh, J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a plusieurs façons de faire euh, plus les défis, là, en général, à moins qu'il y ait quelque chose de très précis. Donc, euh, dans la page où se retrouve ce défi, euh, j'ai déposé deux exemples. Donc, euh, le deuxième exemple est différent. Ça peut vous donner une autre, euh, une autre idée de comment un défi comme celui-là aurait pu être réalisé.